Les rôles de la forêt en Suisse, euh, pour tout le monde, ils sont, ils sont immenses, ils sont partout. Ils sont bon, on classifie en fait, les fonctions forestières. Il y a cinq fonctions traditionnelles. La fonction de protection contre les dangers naturels, donc c'est toutes les forêts de montagne qui protègent les avalanches, les chutes de pierre, qui protègent les routes, les chemins de fer, les, les villages. Il y a la fonction biologique, c'est l'habitat de milliers centaines de milliers d'espèces qui ne qui peuvent pas vivre ailleurs que dans la forêt il y a la fonction de production de bois ça c'est peut-être la plus connue hein. production de bois pour pour construire des maisons, pour faire du papier pour se chauffer et puis la fonction sociale donc c'est la fonction de récréation, la fonction de, de tout ce qui fait qu'on a du plaisir d'aller dans la forêt, d'aller se ressourcer euh, dans cette forêt et puis, il y a aussi une dimension, je pense, plus euh, émotionnelle, qui est, c'est l'endroit où on est le plus en contact avec, avec le monde, avec la terre, euh, je dirais originelle. Parce que la forêt, c'est le seul endroit en Suisse où il n'y a pas eu de, de produits chimiques, comme dans l'agriculture. À part, bien sûr, les, les, les zones alpines. Hein, où on, mais ça, c'est des, des zones où on ne va pas très souvent se promener. Mais je dirais à proximité des citoyens, c'est vraiment l'endroit où il peut retrouver l'ambiance euh, originelle de, de notre monde. Voilà. Et puis économiquement, il ben y, y a des postes de travail. Euh, c'est largement euh, une fonction euh, publique. Hein. Donc la, la fonction traditionnelle de production de bois, malheureusement, elle est déficitaire depuis une cinquantaine d'années. Mais c'est les pouvoirs publics qui ont repris tout ça. Euh, parce que toutes ces fonctions sont tellement importantes qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Il y a encore certains endroits où il y a des forêts vierges, tout à fait vierges, où il n'y a jamais eu personne qui a été se promener, enfin, qui, a, qui a été exploité. Pardon, il y a des gens qui vont se promener. Euh, un exemple facile à expliquer, c'est la, la forêt d'Herborance. Donc il y a eu ce fameux euh, éboulement d'une de, partie des diablerets. Euh, c'est le livre de Ramu, hein, Grande Peur dans la Montagne qui a bouché le, la vallée et puis sur cette éboulis s'est développée une forêt puis elle est tellement peu accessible que jamais personne n'a été coupé un arbre dans cette forêt donc elle a, ça fait plusieurs siècles qu'elle est, qu est là-bas qu'elle s'est développée et c'est une forêt absolument vierge euh, qui existe mais il y en a d'autres c'est souvent dans des vallées euh, un peu reculées il y en a au Grison, il y en a des, des, des cantons de Suisse centrale et puis il y a beaucoup d'endroits où la forêt euh, est très très peu exploitée, ou si elle a été, c'était il y a très longtemps. Donc on retrouve très vite euh, ces ambiances de, de forêt vierge. C'est vrai que l'aspect euh, quantitatif, il est, il est facile à utiliser parce que tout le monde le comprend, on peut le mettre par écrit, et puis on peut le décrire, on peut le comparer, etc. Ceci dit, il y a des initiatives de plus en plus, même des, au niveau euh, académique, hein, par exemple, à Zurich, ils ont fait de plus en plus des études pour quantifier la valeur sociale d'une forêt. Combien de francs est-ce que le citoyen moyen est prêt à payer pour avoir une forêt plutôt comme ci ou plutôt comme ça Donc, plutôt naturelle plutôt qu'exploitée. Que Et puis, on a aussi des chiffres. Donc là, mais on reste quand même dans le quantitatif, mais on entre dans un domaine un peu plus, un peu plus subtil. Et puis, sinon, je crois que c'est quelque chose de très personnel. Cette relation, euh, cette relation émotionnelle à la forêt, elle est très personnelle, mais elle est présente chez tout le monde. Donc, je crois que quand on en parle euh, ou quand on l'évoque, ça, ça fait... ça répond à quelque chose chez... Enfin, il y a quelque chose chez tout le monde qui répond à ça. Donc, je crois que c'est aussi un peu par pudeur qu'on qu en parle peut-être pas assez. Mais, enfin, avec cette question, ça ouvre des tas de, de choses. Moi, j'ai vécu quatre euh, ans en Bhoutan, pays du bonheur national brut. Et puis, je suis d'assez près euh, ce qui se passe avec les, ce centre. Euh, C'est un peu un centre de recherche, hein, l'initiative qu'ils ont fait aux Nations Unies pour, euh, pour développer des indicateurs de bonheur plutôt que des indicateurs financiers, etc. Donc, il y a des tas de gens qui réfléchissent à ça. Il y, y a des choses qui sont en train de bouger dans ce domaine. Et puis, euh, bah, comme je vous disais, la, la forêt, il y a des choses qui se passent aussi au niveau euh, académique. Mais je crois qu'il faut avancer un peu sur tous, les, sur tous les niveaux en même temps, sur tous les, sur tous les fronts euh, à la fois. Mais c'est clair que, que la forêt, c'est quelque chose qui est très qui est extraordinaire pour ça, parce que ça, ça touche tout de suite. Je crois que personne n'est indifférent euh, quand il entre dans une forêt, c'est déjà quelque chose d'immense ces présences, ces vies euh, séculaires qui nous dépassent, qui nous... Euh, il se passe plein de choses. Donc, euh, finalement, il ne faut peut-être pas trop non plus aller, pas trop essayer de quantifier tout ça, mais, mais, le, mais, mais garder aussi cette magie, sachant qu'elle est quand même efficace. Elle est réelle, elle, est, elle existe. Pour moi, la forêt, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est vraiment au centre de, de, tout, de tout ce qui se passe un petit peu. Quand on parle de changement climatique, quand on parle d'économie, quand on parle de, de, de crise de biodiversité, même d'aspects sociaux, on parlait tout à l'heure, enfin, j'ai entendu tout à l'heure les, les questions de, de bien-être de la population, etc. S'il y a des forêts près des villes, eh bien, il y a moins de violence, par exemple. Donc, dans tous les domaines de la société, la forêt a un rôle important à jouer. Et je crois que ça, ça passe tout d'abord par une prise de conscience et puis ensuite un sentiment collectif de, de s'en occuper et de se rendre compte que chaque chose qu'on fait peut ou ne peut pas avoir un effet, euh, enfin a un effet positif ou négatif euh, sur cette forêt. Donc euh, si je dois la rêver pour 2030, je crois qu'elle sera pas très différente de ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle a quand même un rythme, Assez, euh, qui est beaucoup plus lent, hein. finalement nous on ne fait que de passer, hein. même quelqu'un qui s'occupe pendant 40 ans d'une forêt, euh, il va la voir grandir, euh, je ne sais pas, pour un arbre c'est peut-être euh, 20% de sa vie ou même pas. Donc voilà, il va s'en occuper, puis après c'est le suivant qui s'en occupe, puis il hérite ce, ce dont le, le précédent euh, s'est occupé. Donc elle ne sera pas très différente. Par contre, je pense qu'elle est, est importante pour, pour prendre conscience. Parce que c'est un, un environnement largement euh, intact, qui est à portée de chaque citoyen, en tout cas en Suisse. Il y a de la forêt dans chaque commune. Je crois qu'à moins d'une demi-heure de, de transport public, il y a de la forêt pour tout le monde en Suisse. Donc c'est quelque chose d'accessible. C'est quelque chose dont on peut parler facilement. C'est quelque chose que les gens comprennent et vivent. Donc euh, là il y a aussi tout un travail de sensibilisation euh, qui, peut être, qui peut être fait grâce à la forêt. Bon ça dépend, des fois je, euh, des fois, je coupe des arbres, euh, <rire> j'ai un tout petit bout de forêt, donc une fois par année je vais, euh, je vais couper un ou deux arbres pour, euh, pour faire du bois de feu. Donc là je dois dire que j'ai J ai, j ai, voilà c'est du bois qui a poussé et puis qui est là pour, euh, pour me rendre service. Et puis à d'autres moments, je me dis que je, je dois avoir beaucoup plus de, je dois une, avoir une approche différente, même si finalement je l'utilise, euh, j'ai beaucoup de respect pour tout, euh, ben tout ce qu'il a vécu, C'est ce, un être qui ne peut pas bouger qui est, voilà, il, est, il est né à tel endroit, il a pris racine. Mais c'est pas comme nous. Il peut pas changer, il peut pas. Il subit. Il subit ce qui lui arrive. Donc on, doit, on lui doit beaucoup de, de respect. Et, et c'est ouais, c'est aussi des êtres vivants comme nous. Donc euh, voilà. Après il y a quelque chose qui, qui est dans l'ordre de, de, ouais, de ou comme ça. Donc il y a les deux. Il y, a les deux, il y a les deux réalités, les, les deux sont tout aussi vrais, et existent.